Salut salut, ici c'est Rex Potam et nous voici repartis pour un nouvel épisode de Compotam, le numéro 39. Euh, nous attaquons aujourd'hui euh, la fin donc, de la petite messe pour le repos, il reste a priori 4 épisodes. Aujourd'hui et la prochaine fois ce sera sur l'offertoire et les deux derniers seront sur le Sanctus et le Bénédictus. Et nous aurons fait le tour de l'ensemble des pièces. Je vais continuer un peu dans la veine des derniers épisodes où j'étais plus en mode présentation de ce que j'ai fait, parce que ben il n'y a plus tellement de choses à dire maintenant. Hein, euh, tu as vu un peu comment je travaillais un peu sur les précédents épisodes. Là, euh, ben je t'expose juste un peu parce qu'on est sur la même routine. Euh, donc ce que j'ai fait là, donc cette partie, euh, la première partie de l'offertoire qui est Dominez yezou et euh, bah donc, avant toute chose, bien entendu, hein, si tu n'es pas encore abonné, bah, je t'invite à le faire pour pouvoir euh, être notifié, surtout si tu actives la cloche, n'est-ce pas euh, Des prochains épisodes, euh, donc sur ce, cette petite messe et puis sur les autres que je ferai ensuite. Euh, et enfin, n'hésite pas à mettre un pouce si cet épisode te plaît et à laisser un commentaire si tu veux que nous discutions un petit peu de ce projet. Euh, Ensuite, j'ai écrit un dossier Compotam le compagnon, qui est là pour t'aider si tu souhaites toi aussi te lancer dans la composition, ou si tu veux suivre un petit peu plus euh, mes explications euh, qui sont pas forcément toujours détaillées dans, dans les Compotam. Hein, tu, des fois je vais un peu vite, donc le dossier est là euh, si tu veux en profiter pour euh, approfondir un peu certains sujets de composition. N'hésite pas, le lien est aussi dans la description, il suffit de laisser ton adresse mail et je t'enverrai. Ce dossier. Enfin, euh, je t'invite, si tu as besoin, toi, euh, pour tes besoins personnels ou parce que tu as une chaîne YouTube ou parce que tu montes un spectacle, euh, euh, je te propose euh, mes services euh, pour composer ta musique. Donc si tu souhaites une musique, il euh, y a aussi euh, des liens, Donc, soit en passant par les microservices de 5 euros, soit si tu veux quelque chose d'un peu plus personnalisé, euh, d'un peu plus euh, spécifique, eh bien n'hésite pas à m'en parler, euh, je serai ravi de, de, de te proposer un devis pour tes besoins. Voilà, ouf, générique Alors, le Domine, Yesu. Domine Yesu, Christe, Gloria, donc, euh, Jésus, Domine Jésus, Christé, Rex Glorier, donc Seigneur Jésus-Christ, Roi de gloire, délivre les âmes de tous les fidèles défunts des peines de l'enfer et de l'abîme sans fond, délivre-les de la gueule du lion, afin que le gouffre horrible ne les engloutisse pas et qu'elles ne tombent pas dans les ténèbres, mais que Saint Michel, le porte-étendard, les introduise dans la Sainte Lumière. Voilà, donc encore un message d'espoir. Et donc, euh, voici la musique un petit peu que j'ai écrite Donc sur ce nouveau thème. Là, on n'est plus du tout euh, dans la séquence hein, qui nous a beaucoup occupé les précédents des épisodes. Là, on est sur quelque chose de, de complètement différent, Donc qui est là et dans le prochain épisode. Euh, donc, c'est l'offertoire. C'est le moment où euh, on va offrir le corps du Christ. Donc, c'est aussi un moment quand même de d'espoir. Donc, il faut que ce soit porté, bien entendu, par ce chant. Euh, là, on est donc pour apporter une, euh, une teinte d'espoir, mais en restant quand même, c'est quand même un réquiem. Hein. On va pas non plus euh, trop, euh, trop être dans, dans le guet. Quoique, on verra, le Sanctus, lui, est en majeur, mais là, on reste en mineur. Et par contre, c'est quand même, euh, on n'est pas en ré mineur, on est en sol mineur. Euh. Pourquoi sol mineur Parce que euh, c'est le quatrième degré de la gamme de Ré, et qui dit quatrième degré dit euh, plagal, qui est quelque chose de très religieux. Hein. Le 4-1, c'est quelque chose d'extrêmement de, religieux, on le retrouve beaucoup, en particulier le Amen, hein, la cadence plagale qui est 4-1, mais c'est aussi un peu cette idée-là, euh, de quelque chose de euh, comment dire, de très posé de très... Euh, voilà tout en étant quand même dans une tonalité supérieure parce que là on invoque le Seigneur on a besoin de quelque chose d'un peu plus euh, d'un peu plus allant la mélodie est aussi un peu plus rapide tu vas le voir et avec un cœur qui est écrit euh, majoritairement en contrepoint, même s'il y a quand même des moments où c'est un peu plus droit, tu vas voir que ne serait-ce que le soliste se détache toujours du cœur, et le cœur par endroit a aussi euh, un petit peu des, des choses intéressantes. Euh, ben je te propose qu'on écoute ensemble un petit peu tout ça, et euh, alors contrairement aux autres fois, je vais pas te donner tout de suite un enregistrement, je suis en train de le préparer, mais en fait ce que je ferai, c'est que je ferai un enregistrement du, de l'offertoire complet, donc le Domine Jesu et le Hostias, qui est une suite logique, tu verras, il y a un lien entre les deux, euh, on en parlera au prochain épisode. Allez, écoutons ça un petit peu. Donc, le soliste qui commence et le chœur qui répond. Et Rex Glorie Avec une harmonie un petit peu plus complexe que ce que j'avais dans le dans la séquence. Des penises, toujours avec cette réponse du cœur. Des penises, donc des peines de l'enfer et donc l'enfer, eh ben on y est aux enfers. Mais... Petite septième de dominante qui va essayer de nous remonter un petit peu de là. Donc, de profundo la cu. Donc là, on va un petit peu... un petit peu... remonter des profondeurs, mais pas complètement. Et on arrive... en ré mineur, qui est à nouveau la tonalité principale, donc du requiem. Et le piano, tu vois, qui rentre que là. Donc pour enrichir un petit peu, parce que là, on a cette supplique, libéra eas, les avec chaque voix qui, l'une après l'autre, ben, porte ce, cette prière. Donc tu vois, je porte tout le long ça, et toujours soit des réponses toutes décalées, soit comme ici, un petit peu plus regroupées. Et là, donc les graves, donc on parle de Saint-Michel, donc c'est l'archange qui terrasse le dragon. Donc on a cette montée-là qui nous permet un peu, bah euh, ben voilà, qui terrasse enfin le dragon. C'est pas dans les paroles, mais c'est Saint-Michel, donc j'avais besoin aussi de cette expression-là. Et in luce dans la lumière éterne, dans, la, dans la lumière sainte. Et on arrive déjà au terme de ce Domineyezu avec un, un gimel. Alors le gimel j'en ai déjà parlé dans un épisode précédent. Là c'en est un autre, mais c'est aussi construit sur ce.. sur ce, ce principe de composition un petit peu ancien. Sauf que là, quand j'ai rajouté les cinq voix, j'ai fait un petit peu différemment de la, la dernière fois. Euh, là, j'ai donné donc le, le chant au bariton, et non pas au soliste. Je l'ai laissé au bariton, et on verra dans le hostias, en fait c'est ça qui fait le pont, le hostias, on reprend ce, ce Gmail-là, et le soliste se joint simplement au bariton. Euh, voilà, je ne vais pas en dire plus... Euh, donc, tu vois, c'est une œuvre, euh, c'est une pièce très simple pour le coup. C'est juste, euh, on a besoin de, de présenter un peu le texte et de laisser un peu le texte vivre par, euh, par ce contrepoint. Voilà, donc, euh, bah, dis-moi dans les commentaires si cet épisode t'a plu. Euh, on reprend la semaine prochaine, donc, avec le Hostias, qui est donc la suite de ce texte, de, de l'offertoire. Et euh, c'est seulement à ce moment-là que je te proposerai un enregistrement de l'ensemble de ces deux pièces euh, simultanément. Voilà, donc j'espère que épisode, cet épisode t'a plu. Euh, si c'est le cas ou si ce pas le cas, n'hésite pas à me mettre un commentaire. Euh, n'hésite pas encore une fois à t'abonner et à récupérer le dossier euh, Compotable aux Compagnons si tu en as envie. Merci de ton écoute et à bientôt. Ciao, ciao.